Tel que je suis sans rien en moi si Psaume chapitre 34 Psaume chapitre 34 Nous lisons la parole du Seigneur Psaume chapitre 34 Nous lisons la parole de Dieu Je bénirai l'éternel en tout temps Sa louange sera toujours dans ma bouche Que mon âme se glorifie en l'éternel Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'éternel Célébrons tous son nom J'ai cherché l'éternel Et il m'a répondu Il m'a délivré de toutes mes frayeurs Quand on tourne vers lui les regards On est rayonnant de joie Et le visage ne se couvre pas de honte Quand un malheureux Crie l'éternel entend Et il le sauve de toutes ses détresses L'ange de l'éternel Campe autour de ceux qui le craignent Et il les arrache au danger Santé et voyez combien l'éternel est bon Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge Craignez l'éternel, vous c'est saints, Car rien ne manque à ceux qui le craignent Les lionceaux éprouvent la disette et la faim Mais ceux qui cherchent l'éternel ne sont privés d'aucun bien Venez mes fils, écoutez-moi Et je vous enseignerai la crainte de l'éternel Quel est l'homme qui aime la vie qui désire la prolonger pour jouir du bonheur, préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien, recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'éternel tourne sa face contre les méchants pour étranger de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'éternel entend. Et il les délivre de toutes, les détresse, de toutes leurs détresses L'éternel est prêt de ceux qui ont le cœur brisé Et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement Le malheur atteint souvent le juste Mais l'éternel l'en délivre toujours Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé le malheur, tue, le malheur tue le méchant Et les ennemis du juste sont châtiés L'éternel délivre l'âme de ses serviteurs et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Amen. Amen. Exaltez l'éternel notre Dieu Et prosternez-vous sur sa montagne sainte Exaltez l'éternel notre Dieu Et prosternez-vous sur sa montagne soit rendu notre Père. C'est merveilleux lorsque nous pouvons entendre les paroles de ces cantiques, mon bien -aimé. Seigneur et Sauveur. Nous sommes vraiment heureux. Merci parce que nous sommes le troupeau que ta main conduit et nous sommes rassurés et vraiment, nous, nous reposons vraiment dans le vert pâturage. Et c'est toi qui nous conduis, béné Père Saint. Merci vraiment pour cette soirée encore, mon béné Père au Dieu, depuis le jour où nous avons commencé ces réunions, tu as toujours été là. Seigneur, tu nous donnes la force davantage pour moi, tu nous secours. Et tu nous soutiens, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu guéris vraiment les malades, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Oh Dieu, tu enlèves tout le poids sur nos cœurs, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Tu nous allèges de tout, mon bien-aimé Père Saint-Dieu, le fardeau. Parce que réellement, nous expérimentons des choses tellement grandioses avec toi. Oh, combien nos cœurs sont tellement heureux et aussi dans la joie de pouvoir réaliser que c'est vraiment bon de pouvoir demeurer dans la prière, dans ta présence, mon bien-aimé Seigneur. Oh Dieu d'Abraham, que nous encore davantage des moments bénis comme ceci, Père, parce que nous voulons vraiment vivre ta parole à toi, Père. Oh, tu nous soutiens, tu nous consoles et tu nous montres combien tu es tellement si grand, Père. Aide mon frère, aide ma soeur aussi à ce que son cœur, c'est encore l'occasion qu'il s'ouvre encore davantage, mon roi. Oh Dieu, comme la parole de Dieu l'est bêtement l'éternel pendant qu'il c'est trop et c'est bien le moment où tu te trouves, tu Père oh Dieu Nous voulons vraiment expérimenter encore davantage le, le changement que tu veux Que nous puissions avoir dans notre vie Mon de Père saint Dieu Ne plus être ce que nous étions, Bénéme, Père tu Mais que nous puissions tendre à ce que toi tu veux Que nous soyons au jour le jour Avoir vraiment des progrès davantage, mon Bénéme, Père Que ton Saint nom soit béni Béni mon frère et béni ma soeur aussi Nous, nous pensons à ceux qui sont aussi en connexion Dans différents endroits où ils peuvent se trouver encore Père sans Dieu, merci encore Pour tout ce que tu appelles, que tu attires encore davantage et, et tous ceux que tu touches encore le cœur tant dans différents pays où ils peuvent écouter la parole à toi Saint-Dieu Seigneur tu fais vraiment des merveilles et des prodiges mon roi ton nom est vraiment grand dans le monde entier mon bénémoine personne dieu nous nous rendons compte que tu es vraiment tout puissant seigneur tu touches le cœur, tu sauves tu ramènes tu convaincs les âmes mon bénémoine pas du bisson boucle celle ci puisse réellement réaliser le plaisir de pouvoir t'avoir dans leur vie seigneur que ton nom est vraiment grand merci pour le chant des cantiques mon Père Saint dieu merci aussi pour les le psaume, nous l'avons entendu, Père Saint-Dieu, que l'ange de l'éternel campe autour de ceux qui les craignent. Nous sommes de ceux-là qui te désirent encore davantage, mon roi. Sois aussi avec nous encore, Père Saint-Dieu. Ne laisse pas. Nous avons besoin de toi. Bénis nos frères et sœurs. Bénis tout ton peuple encore ce soir. Car nous avons ainsi prié. Au nom de jésus Christ. Amen. Qu'il soit béni notre Père Seigneur et qu'il soit glorifié aussi pour tout ce qu'il fait pour nous et au milieu de nous aussi. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse richement pour aussi votre persévérance. Et c'est toujours merveilleux. Au fur et à mesure que les jours passent, nous réalisons combien c'est vraiment très important pour nous de pouvoir être ensemble. Et surtout de pouvoir aussi avoir ce désir puissant dans notre cœur que le Seigneur fasse son travail. Nous voulons donner effectivement aussi au Seigneur la possibilité de pouvoir trouver dans nos cœurs effectivement aussi les désirs de ce qu'il puisse vraiment faire ce qu'il veut. Qu'il puisse accomplir sa volonté dans chacun de nous et que rien à l'intérieur de chacun de nous ne puisse faire obstacle ni objection à ce que Dieu veut faire. Nous voulons être comme il l'a dit dans sa parole créé donc à, à son image c'est à dire que Dieu veut que nous soyons comme lui il veut c'est à dire à son image donc il doit nous travailler et nous façonner davantage effectivement pour que son reflet puisse aussi effectivement aussi être reflété sur chacun de nous pour que dans ce monde aussi où nous sommes comme l'apôtre Paul a dit aussi ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Que cette parole aussi puisse aussi s'accomplir dans tout un chacun de nous. Que, pas que nous nous le disions nous-mêmes, mais que ceux qui nous regardent aussi puissent voir Christ au travers de nous. Qu'on ne voit plus nous, mais qu'on voit réellement Christ au travers de chacun de nous. Et cela est possible. C'est pour ça que euh, des hommes comme nous, quand on les a vus à Antioche, effectivement, on les a appelés des chrétiens. Parce qu'on voyait que les actes qu'il posait étaient vraiment semblables à ces Jésus-là, que les hommes ont pu voir effectivement aussi. Nous prions Dieu de tout notre cœur, nous le supplions vraiment qu'il se sente libre de faire un travail, le travail qu'il veut dans tout un chacun, qu'il déracine vraiment et qu'il nous martèle comme il le veut, enfin qu'il n'y ait plus de résistance. Et que, comme la Bible l'a dit aussi, lui dit Mais s'il si consent donner sa vie, il verra une postérité. Et là, il va donc prolonger ses jours. Que le Seigneur prolonge ses jours au travers de chacun de nous, effectivement, parce qu'il doit encore être vrai, en fait, jusqu'à aujourd'hui. Sinon, prions que le Seigneur puisse vraiment se saisir de chacun de nous. Et surtout que. Reconnaissance que nous sommes au poste du devoir que Dieu nous a placé, que nous puissions donner davantage le meilleur de ce que Dieu attend de nous. Parce que si je suis là, je dois donner quand même quelque chose. C'est-à-dire qu'étant dans la maison du Seigneur, j'ai quelque chose que je dois donner au Seigneur. Je ne parle pas de l'argent, je parle de vous-même, je parle de tout un chacun de nous, effectivement, ce que nous, nous voulons, que nous, nous soyons vraiment aussi euh, de ceux qui participent davantage, afin que la gloire revienne au Seigneur, notre Dieu. Ce que nous cherchons, ce que nous désirons aussi, que les hommes à l'extérieur connaissent Dieu. Comment pourront-ils connaître Dieu Mais ce qu'ils veulent voir comme les Grecs disaient, nous voulons voir Jésus. Aujourd'hui aussi, les hommes sont pareils aussi, ils veulent voir Jésus. Mais nous savons qu'il est ressuscité, qu'il est monté, qu'il est assis à la droite de Dieu et qu'il intercède pour nous. Mais les hommes veulent le voir quand même. C'est pour ça qu'il est venu sous la forme du Saint-Esprit, pour habiter où? dans les arbres. Pour habiter en toi Amen. et en moi, afin que les autres qui sont dans la rue, qui cherchent à pouvoir voir Jésus, Alléluia, Amen. Et quand il te voit et toi, il dit c'est qu'il y a quelque chose de Dieu Amen. dans la personne. Cette personne est différente des autres. Nous soupirons après cela. C'est pour ça que nous nous rassemblons pour que les Seigneurs fassent vraiment un travail dans chacun de nous. Nous l'avons dit, frères et sœurs, que. Toutes ces réunions que nous passons ici, vous ne pouvez pas sortir d'ici toujours la même place. Non, ce serait triste. Ce serait une perte de temps. Je dois sortir effectivement de ces réunions, avoir reçu quelque chose. Et puis quand je rentre à la maison, je dis, Seigneur, merci que tu aies permis que je sois là et que nous puissions avoir toutes ces réunions. Parce que maintenant, comme je pouvais dire, comme Job a dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil aussi t'a vu. C'est pour ça que je me réponds. Nous avons besoin de cela, en fait. Et le Seigneur veut aussi le faire. Et c'est un désir profond. Vous vous rendez compte, frère et C'est très touchant parce que dans les saintes écritures, on nous dit... Parce que, à ce jour-là, je crois que lorsque l'apôtre Pierre a prêché, ce qui est extraordinaire, on nous dit 3 000 âmes. Donc 3 000. C'est vraiment extraordinaire quand on voit cela. Vous voyez, dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'endroits, il y a tellement de des gens, beaucoup dans la foule, effectivement, qui viennent. Les gens sont là, ils sont tellement nombreux. Mais vous savez, vous tous, qu'effectivement, que ce n'est pas la foule que Dieu cherche. Dieu cherche. C'est là, le cœur que Dieu cherche. C'est la qualité, en fait. Pas la quantité. Oh, ils en font donc la course pour dire que nous sommes plus nombreux, nous sommes plus nombreux. En fait, il y a trop de ramassis. Regardez. Le jour de la Pentecôte, c'était un jour tout à fait particulier. Pierre s'éleva et il a prêché un sermon. Par ces sermons là la Bible dit que le cœur de ceux qui avaient été là, qui étaient là donc, a été vivement touché, l'intérieur. Que Dieu nous aide à ce que notre cœur ici puisse toujours être là pour que Dieu fasse son travail. Que la parole de Dieu perce l'intérieur de notre cœur. Le problème c'est toujours ce cœur ici. C'est toujours là le cœur. Toutes les choses aussi mauvaises sortent d'ici. Là toujours. Alors, le cœur vivement touché, ils ont décidé de pouvoir tout abandonner et de pouvoir vraiment recevoir ce que ces dieux-là voulaient leur donner. Pierre leur dit ce qu'il fallait faire. Et on nous fait comprendre qu'effectivement, qu ils étaient au nombre de 3 Alors, comptez bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, jusqu'à 100, 200, 300, 400, 500, plus 1000. Et puis vous ajoutez 2 000. Et puis vous êtes encore 3000. Vous me suivez Amen. Ok. La Bible nous dit dans le chapitre 4, verset 32, mm -hmm, la multitude de ceux qui avaient cru, il n'y avait pas de comédiens. Parce que quand la Bible dit cela, c'est la vérité. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et qu'une seule. Est-ce que vous comprenez cela Donc, trois mille hommes, tout en que Dieu nous aide, tous ces, Et nous, nous sommes... Je ne vais pas compter. Moi, je compte jamais. Imaginez, mais je dis, mais regardez-nous ce que nous sommes. Un petit, un petit, petit groupe. Même pas mille. Et comment nous sommes Comment nous sommes Frères et sœurs, si avec trois c'est possible, mais avec le vingt aussi possible nous pouvons être d'une même âme oui, un même cœur ayant le même désir mais ça dépend maintenant quelle disposition vous avez vous parce qu'avec Dieu tout est possible c'est pour ça j'ai dit frère vous êtes venus, nous avons commencé ces réunions pour l'amour de Dieu. Amen, amen, amen. Ne sortez pas de ces réunions amen, amen. avec la même nature que vous aviez, amen. avec la même façon de faire que vous aviez. Frères et sœurs, c'est peut-être, ça sera peut-être la dernière fois pour vous. Ça sera la condamnation pour vous. Priez Dieu, parce que <rire> c'est lui qui nous transforme. Remarquez comment il nous parle, hein? Donc, euh, il faut bien écouter. Hein? au fur et à mesure que nous avançons, il nous parle, frère. Il, il a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. Quand bien les Nicodèmes n'avons pas ici. Est-ce que vous comprenez Donc c'est nécessaire que chacun de nous puisse saisir cette occasion, qu'en venant, qu'il puisse réellement réaliser que ce n'est ne, pas des moments simplement que je viens par présence non, je viens parce que je vais avoir quelque chose. Mais vraiment qu'il soit puissant et nouveau dans lequel, avec lequel je dois rentrer dans cette nouvelle année. Et pour moi, je dis, Seigneur, si je commence cette nouvelle année, je vais commencer cette nouvelle année avec toi de bonnes dispositions aussi. C'est vrai, nous lisons aussi souvent. Mais il faut qu'en certains certain moment, que ça soit vrai aussi. Que je sois comme celui qui est venu au Seigneur. Vous vous souvenez, le, le premier jour où nous avons reçu les Seigneur ces jours-là on avait décidé d'abandonner tout. On ne s'occupait pas de la voisine, du voisin, on s'occupait de soi-même. L'amour de Dieu étant des sains, nous nous pleurions, nous étions là, nous pensons à rien, peu importe ce qu'il était. Vous savez cela, non Eh bien, c'est ces sentiments-là que nous voudrions avoir, Seigneur. Redonne-nous ces jours heureux quand le Saint-Esprit. à Corinthiens chapitre 15, nous voulons lire cela. Et Corinthiens au chapitre 15, pour lire. Voilà, c'est ça. Pardon, oui, c'est ça, oui. Mm -hmm. Alors ici, au verset 1, c'est l'apôtre Paul qui nous fait part de cela. Il nous dit, je vous rappelle donc, frère, que l'évangile que je vous ai donc annoncé, que vous avez donc reçu et dans lequel vous avez et par lesquels vous êtes sauvés, pour autant que vous le reteniez tel que je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Verset 3 dit, je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Amen. Tendre Père et précieux Sauveur, nous nous tenons encore devant ton temps de grâce pour te dire merci. Merci de ces temps et de moments que tu nous donnes, que nous voulons vraiment saisir encore cette occasion, perdue, non pas pour devenir pire, mais pour devenir meilleur. Que nous soyons des, des hommes et des hommes, des, des femmes qui ont réellement aussi été donc touchées et que quand on pouvait les voir à l'extérieur, on regardait effectivement leurs faces, leurs visages étaient rayonnants de joie, moi bien du Patibusan. Et c'est là, les gens pouvaient se poser la question, mais qu'est-ce qui s'est passé c'est parce qu'ils ont été dans ta présence. Mon oh Dieu, nous voulons aussi vivre Amen. ces choses parce que tu es toujours les Jésus présent. Nous voulons te dire que tu es le même Dieu, tellement parce que tu l'as dit, Père Saint-Dieu, aide-nous encore, Père, car nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, on peut vous asseoir, Père. voilà que cet homme, comme nous l'avons eu à pouvoir toujours le dire, il nous fait part de quelque chose qu'il a. Euh, a voulu donc que nous puissions arriver, à. je parle de le peuple de Dieu effectivement, et prendre conscience de cela afin que nous ne soyons pas d'une manière désinvolte avec les choses qui concernent Dieu quand elles sont donc exprimées. Il dit, lui, c'était dans là c'est présentant, effectivement, lui-même, l'apôtre Paul, comme vous savez comment les Écritures, on déclarait de lui, et puis comment, chaque fois qu'il il, il commence l'épître, effectivement, peut-être euh, prendre ici. Hein, donc, euh, il dit par exemple ici Paul appelé à être apôtre de Jésus-Christ. Et puis bon, si on prend encore un peu plus loin, il dit, il dit encore, verset 1 de euh, nos chapitres 1 des Galates, Paul, apôtre non de la part des hommes, ni par un homme, mais par Jésus-Christ et Dieu le Père qui l'a ressuscité de mort ainsi dessus. Donc il est, s'est présenté effectivement, et, et faisait part aussi effectivement aussi à, à son ministère, à son apostolat, pour que ceux qui sont donc, Dieu, puisse réellement réaliser effectivement que... La tâche et aussi la responsabilité qu'il a. Il avait raison de pouvoir s'y référer effectivement à, à, à chaque instant. Aussi parce que euh, les témoignages avaient donc été rendus en fait. Et le peuple avait donc le témoignage que ceux auxquels en fait la parole de Dieu est venue, c'était que des apôtres que le Seigneur a eu à pouvoir appeler parce qu'ils étaient donc avec lui et aussi quand donc Paul a été donc choisi par le Seigneur, effectivement, et qu'il a donné aussi ce ministère, il était aussi nécessaire aussi qu'il puisse arriver à pouvoir montrer au peuple de Dieu, effectivement, auprès desquels il avait été donc envoyé, en fait réellement, c'est qu'il était donc un envoyé du Seigneur. Et qui n'est pas venu effectivement de lui-même comme ça parce que c'était lui qui était donc, qui enfin, qui persécutait l'église effectivement et qui combattait même ceux qui croyaient en cette parole effectivement. Mais sur le chemin des damas, le Seigneur lui est donc apparu et il a envoyé donc pour qu'il annonce donc l'évangile. Ainsi que pour ceux qui étaient donc de croyants, qui avaient eu à pouvoir voir ce témoignage, à savoir effectivement comment est-ce que euh, l'évangile a commencé à être prêché, effectivement, comment ça s'est passé, donc ils sont référés effectivement aussi aux, aux apôtres. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il dit une chose ici dans, dans les livres de Galates Je pense que c'est ce, cela. Oui, Galate, le 3 peut-être, je pense que... Oui, nous pouvons toujours voir aussi. Voilà, c'est la Galates non, mais, oui, voilà, Galateau chapitre 2, hein, il dit ceci Il dit, mais, mais, 14 ans après, je montais donc de nouveau à Jérusalem avec Barabbas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que je montais, donc je leur exposais l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposais en particulier à ceux qui sont le plus considérés en fait de ne pas courir ou avoir couru envers. Vous avez compris, non Enfin, les, enfin, ceux qui sont le plus considérés. Et puis, il, il, il, il fait savoir, effectivement, c'était donc à Pierre, effectivement, à Jacques, comme il, il est dit, effectivement, beaucoup plus loin, effectivement, que l'Évangile. Parce qu'au contraire, et on voit que l'Évangile m'a été confié pour les séconcis, comme à Pierre pour les séconcis, ainsi, ainsi, ainsi. Donc, c'était donc le colonne. Encore, et que le peuple pouvait savoir, savait effectivement que comme le jour de Pentecôte, comme nous l'avons entendu tout à l'heure, effectivement, que si Pierre, quand il a prêché euh, l'évangile, on pouvait remarquer effectivement ce que cela a produit en fait dans le cœur de ceux qui étaient venus. Alors, cette, euh, cette action qui était tellement si puissante, effectivement, parce que Dieu, le Seigneur, euh, agissait parler, et effectivement aussi la puissance transformait, parce que Pierre avait quelque chose de particulier que Dieu avait dit. Il a dit ceci, je te donnerai les clés du royaume des cieux, ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera donc délié aussi dans les cieux. Donc on a pu voir qu'effectivement, que ce qu'il a déclaré ces jours-là, Dieu a pris acte effectivement, et tous ceux qui étaient donc prédestinés et ont eu à pouvoir entendre, quand ils ont entendu, effectivement, ils ont réalisé qu'effectivement, que là, c'était l'autorité de Dieu. Et c'est pour ça qu'ils ils, ont posé la question, disant, mais, oh, hommes, frères, que ferons-nous, effectivement? Parce que l'intérieur brûlait. On sentait la puissance qui était là, à l'intérieur. Et on voyait Dieu en action, effectivement. Parce que, ils disaient, mais, comment est-ce possible? Ce sont des âmes comme nous, des Galiléens, on sait. Qu effectivement, qu'on se sent, gens qu'on méprisait. Parce que, bon, ils étaient dans cette chambre, parce qu'ils étaient avec ce Jésus, là. Alors, on dit, mais ce qui est extraordinaire, on pensait qu'ils étaient ivres là-bas, qu'ils buvaient du vin quand ils étaient en Mais non, non, non, non. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que quand ils parlent, ils parlent dans leur langue galiléenne. Mais chacun de nous, nous les entendons effectivement dans notre langue maternelle. C'est quand même extraordinaire, frères et soeur, c'est qu'une personne parle le français, tout le monde l'entend dans la langue kilouba, les kikongo, les et tout ce qu'on peut imaginer, effectivement. Donc, chacun dans sa langue maternelle. Donc, on n'a pas besoin d'interprétation. Donc ce Il dit, mais que ce sont des hommes ou qui que ce soit. Bon, C'était vraiment... Il dit, mais ce n'est pas possible. Il parle dans sa langue. Toi, tu l'entends dans Kiyaka, Kikongo, Kikongo, Kikongo, Néerlandais, français, allemand, je ne sais pas, tout Japonais. Donc, il dit, mais c'est pas possible. Donc, les Japonais entendent au Japon. Les Bayaka entendent le Kikongo. Les Bakongo entendent le Kikongo. Les Flamands entendent le Néerlandais. Une seule personne qui parle. C'est quelque chose d'impressionnant. Donc cest dit qu'il il le regardait il dit, mais où est-ce que nous sommes okay. Et on voit l'homme qui s'était là, mais avec assurance. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. <rire> et c'était la chose qui travaillait. Alors, alors à ce moment-là, Dieu est parfait. Quand il veut attirer l'attention de son peuple, okay. il fait quelque chose de tellement puissant. C'est Exactement. Exactement. Okay. Okay. Okay. la tactique de tirer. Okay. Okay. Parce que ce qui est important, c'est que Allez, votre attention soit attirée. Parce qu'à ce moment-là, Dieu veut parler. Et c'est ainsi qu'effectivement, que lorsque Pierre donc se leva, donc il dit, voyez-vous même c est, c est ces hommes ne sont pas ivres comme vous le pensez, mais c'est ainsi, c'est ici, mais si l'accomplissement de ce que Dieu a dit, avait dit dans Joël, au chapitre 2, des... dans les derniers jours, dit Dieu, vous le voyez, oh j'aime cet homme, vous le voyez, et comment c'est, quand Dieu avait parlé, mais si vous le voyez là, les saintes, comment vous vous doutez, les hommes étaient dans, dans une atmosphère, de respect. C'est ainsi que la puissance de Dieu a touché le cœur. Et ils ont donc reçu donc cette parole. Donc ils avaient les témoignages qu'effectivement, que ces hommes ici, ils ne sont pas comme les autres. Donc c'était quelque chose qui avait comme une, une marque qu'on a imprimé en fait dans chacun d'eux. Il dit, alors là, c'est pour ça que la Bible dit effectivement qu'ils persévéraient. Amen. Ah oui, ont réalisé qu'effectivement qu ils ne sont pas comme les gens du Sanhedrin. Non, ce qui c'est qu'on voit réellement que Dieu était dans et puis et la manière dont il, il parle de Dieu, c'est tout à fait différent aussi. Et, et que la vie entre effectivement. Parce que, frères et sœurs, c'est tellement si merveilleux. Dans ce sens que nous l'avons entendu avec vous ici tout à l'heure, il dit, mais les 3000 âmes, ils étaient là comme vous ici, Ils entendent tous la même parole. Et dans, dans ces mêmes paroles qu'ils ont reçues, effectivement, de bons cœurs. J'aime Dieu, hein? J'aime la parole de Dieu. Il dit Mais ceux qui reçurent des bons cœurs, la parole. On dit Non, non. Toujours des bons cœurs. Toujours un cœur qui est disposé. Et c'est quand vous avez un bon cœur que la parole de Dieu fait son travail. C'est pour ça, que quand nous venons dans la maison du Seigneur. Ah, mettons-nous d'abord à genoux, Seigneur, pardonne, Seigneur. Nous avons mal marché, j'ai mal marché, j'ai mal fait, Seigneur. Libère mon cœur, parce que je vais dans ta maison, maintenant que tu sèmes la sémence. Alors là, c'est tellement important pour chacun de pouvoir réaliser, effectivement, que là, dans le cœur, si mon cœur est quand même ouvert, et quand le Seigneur va s'aimer sa sémence, c'est sûr et certain que ça doit produire. C'est comme cela que euh, 3000 âmes et tous quand ils ont reçu la parole, ils étaient devenus comme un seul homme. Vous voyez ce que ça produit, effectivement. C'est-à-dire qu'un seul homme, ça veut dire qu'ils ont quand même le même pensée. Nous l'avons souvent entendu ici. C'est-à-dire que lui, il a le désir de pouvoir donner à moi. Moi, j'ai le désir de pouvoir donner à lui. C'est extraordinaire. Hein? Alors, vous savez, la Bible nous dit que dans les derniers jours, vous savez que les hommes seront fanfarons, égoïstes, amis de l'argent. Fanfarons, blasphémateurs. Vous voyez que les jours de Pentecôte, il n'y avait pas d'égoïsme. C'est ce à quoi Dieu veut que nous t'endions en fait. Toi et moi, qui nous disions enfants de Dieu, que nous ne puissions pas être des égoïstes. Que nous ne puissions pas être des fanfarons, des blasphés. Non, parce que toutes ces choses-là, ce sont ceux qui n'ont pas reçu. La parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est comme une épée à deux tranchants. Elles sont de et le cœur, effectivement, et pénètrent en moelle et jointure. Et c'est par rapport. Et révèle donc les secrets donc, du cœur. Donc si elle pénètre au-dedans de toi, elle fait son travail. C'est-à-dire que nous ne pouvons plus avoir des pensées des, des comme ce que le monde produit maintenant. Donc on dit. Rappel à leurs parents, parents, passe de matin, irréligieux, insensible, du loyaux, ayant le plaisir euh, du monde, peut la, des siècles plus que Dieu. Hein? régnant donc, ce qui en fait donc euh, à, à la force. Que personne ne se retrouve dans ces conditions-là, parce que si vous vous retrouvez dans ces conditions-là, ce n'est pas trop tard le Seigneur est capable de pouvoir réellement. Donc, revenons donc. on voit qu'effectivement qu ayant reçu la parole, elle a produit en fait, parce que c'est la même parole. Vous vous souvenez quand nous disions tout à l'heure, enfin, quand nous disions dans Matthieu 7 et 13, la Bible nous fait comprendre que la parole qui est tombée sur les, les, les, les, les pierres, effectivement, qu'est-ce qu'elle fait En fait, le soleil vient et puis sèche. On ne produit rien. Mais celle qui est tombée dans la bonne terre, vous connaissez, hein Elle produit encore un centre vous connaissez, non En fait, celle qui est tombée sur les pierres et celle qui est tombée sur la bonne terre, c'est toujours la même. Bien sûr. <rire> Bien sûr, mon frère et ma soeur, je vous l'ai toujours dit, parce que le semeur, c'est qui le, le, le semeur, c'est le Seigneur Jésus, non Pouvez-vous imaginer que le Seigneur Jésus qui est dans sa gibetière, en fait, deux semences <rire> Il n'a seulement qu'une semence la sémence c'est quoi C'est la parole de Dieu. Donc elle est sémée, une partie tombe sur des. Matthieu 13, parce que regardez bien, c'est ce, des... ce que vous, vous devez comprendre. C'est important que vous puissiez comprendre cela. Alors il dit, un sommaire sortit pour semer, comme il s'émait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et, et la mangèrent. Et puis une autre partie tomba dans les endroits pieureux et elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle les va aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée. Vous entendez cela Et sécha, faute donc des racines. Une autre partie tomba donc parmi les épines, les épines montèrent et elles étouffèrent. Une autre partie tomba donc dans la bonne terre et donna du fruit, un grain sang, un autre soixante, un autre trente. Et puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendra. Puis maintenant, il explique effectivement à ce qu'il en est, effectivement. Parce que dans Luc, au chapitre 8, c'est quand il dit, il fait comprendre que euh, la sémence, donc c'est la parole de Dieu. Il nous explique comment est-ce que la parole de Dieu qui a la puissance de pouvoir transformer quelqu'un, changer votre vie, eh bien, elle perd cette puissance-là. C'est pas qu'elle n'a pas la puissance. Elle a la puissance. Mais c'est toi qui la rend impuissante. Mm -hmm, C'est pas moi qui dis cela. Le Seigneur, quand il parle, effectivement aussi, il donne, effectivement aussi, euh, il produit, verset 36, 13, 36, il dit, alors il, ren alors il renvoya la foule et entra dans la maison. Les disciples s'approchèrent de lui et dirent, explique-nous la parabole délivrée du champ. Ah, ah oui, ah oui, attendez, ça c'est là, c'est un rapport avec les livres des les Oui, oui, oui, oui, c'est ça. Mais alors, non, non, un rapport avec les... Pardon, non, non, non, je vous ai dit non, non, non. Ah non, non, non, non, non, non, C'est au verset 15, parce que là je suis allé plus loin. C'est au verset 15, il dit, il dit, c'est verset 15, 17 verset 18. Il dit, vous donc écoutez donc ce que signifie la parabole du semeur. Il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long donc du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pieux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas des racines en lui-même. Il manque de persistance et de que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. C'est lui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction de richesse étouffent cette parole et la rendent infructueuse, en fait. Mais la parole de Dieu ne change pas. Mais le problème, c'est l'endroit où elle tombe oui, parce que nous, nous l'avons entendu hier. Il nous a dit, à ceux qui l'ont reçu, il faut que ça soit dans le cœur. Nous retournons dans le livre que nous avons dit. Alors, l'apôtre Pierre, et l'apôtre Paul, il nous fait savoir ici, il dit que, au verset, euh, verset 3, il dit, « Je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. » Et cela est quelque chose de tellement si important, que cet homme de Dieu nous Parle effectivement avec une telle assurance que, effectivement, qu'en disant que je vous ai enseigné avant tout comme je l'avais aussi reçu. Donc, je ne pouvais pas vous enseigner sans avoir reçu. Est-ce que vous suivez? C'est pour ça que je, je dit que je vous rappelle, frère, que l'Évangile que je vous ai annoncé, hein, dans lequel vous avez persévéré, hein, par lequel vous êtes sauvé, pour autant que vous le reteniez tel que je voulais donc annoncer. Donc il, il était certain effectivement de ce que lui il annonçait. Parce que, comme vous vous souvenez, nous l'avons cité, peut-être nous ne l'avons pas lu, effectivement, mais la Bible nous fait comprendre qu'effectivement que les jours de Pentecôte, c'est qu'il reçut le don de la Parole. Il disait que persévéraient persévérait dans l'enseignement des apôtres. Pour quelle raison Effectivement, c'est parce qu'ils avaient vraiment réalisé qu'effectivement que ces hommes-là, ils avaient réellement la chose. Parce que quand on les a entendus comme on a entendu Pierre, et même ceux qui étaient là effectivement, on a entendu Pierre parler, on a réellement réalisé qu'effectivement qu il a la parole qui doit transformer les gens. Alors quand ils ont cru aussi cette parole, effectivement, ils ont réalisé aussi qu'effectivement que cette parole a son action. Et qu'elle réellement aussi, elle agit en eux. Donc c'est pour ça qu'ils ont réalisé qu'effectivement qu'ils avaient quelque chose dont ils auraient besoin pour pouvoir vraiment grandir dans les choses qui concernent Dieu. Et c'était qui, effectivement, mais c'était des apôtres auxquels le Seigneur avait demandé de pouvoir aller attendre à la chambre haute. Mais si vous remarquez très bien, dans le scènes d'écriture, dans Matthieu au chapitre 28, c'est là que le Seigneur, quand il est ressuscité, effectivement, il dit à ses disciples une chose. Il dit, allez par toutes les nations, prêchez la bonne nouvelle, vous connaissez cela, effectivement, et puis il leur dit, il dit, et enseignez-leur. Donc c'est le Seigneur qui leur donne cette commission-là, effectivement, et enseigne-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc effectivement que les apôtres ne pouvaient pas enseigner quelque chose aux gens sans qu'ils l'aient reçu du Seigneur. Est-ce que vous comprenez ah, C'est pour ça que l'apôtre Paul revient encore. Il dit, je vous ai enseigné avant tout comme je l'ai aussi reçu. Donc je n'ai pas fabriqué quelque chose pour arriver à faire l'enthousiasme chez vous, créer okay, l'enthousiasme. Non, non, non, non, non, non. Mais avant de vous apporter cela, je l'ai d'abord reçu. Et voilà que cet homme ici qui dit que je l'ai reçu, cela lui donne tellement l'assurance, effectivement. C'est important que vous compreniez cela. Parce que vous savez, dans Corinthiens, dans, dans, dans, je crois, Corinthiens, chapitre 11, la boîte de dit ici. Verset 23, il dit, mais il dit encore, il présente, il dit, mais je lui, hein, il dit, j'ai reçu du Seigneur, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Cela lui donne d'abord aussi l'assurance, et aussi l'assurance auprès du peuple qui entend la parole. Parce que ce peuple, effectivement, il pouvait réaliser que dans les livres de Jean, je crois c'est de Jean chapitre 17, le Seigneur a eu à pouvoir dire une parole tellement importante que vous connaissez par cœur déjà. Effectivement, il dit, mais il dit, mais, il dit, mais je prie non, pas, non seulement pour eux seulement, mais pour ceux qui croiront en moi par leur parole. Et ils étaient envoyés pas pour leur dire, dire ce qu'ils pensaient ou autre chose. Non, il leur avait dit, enseignez-leur à observer. Ce que je vous ai prescrit. Amen, amen. Donc on n'y ajoute pas, on ne retranche pas. Donc vous enseignez effectivement, c'est la vérité cela, ce que moi je vous ai prescrit. L'apôtre Paul, si vraiment il était un envoyé du Seigneur, il devait être sur la même base. Donc je ne peux pas vous prêcher autre chose que sans que je reçu. Donc il faut d'abord que je reçoive. Oui, oui, oui. Ah, vous le recevez de qui Mais du Seigneur. J'ai reçu du Seigneur. Ce que je vous ai donc enseigné, c'est pour ça qu'il pouvait se tenir debout. Mais là, il avait vraiment l'assurance d'autorité. Il dit, quand bien même un ange, un ange descendrait du ciel. Donc l'homme avait l'assurance. Il dit, même si un ange descend du ciel et vous enseigne autre chose que moi je vous ai enseigné, alors qu'il soit maudit. Pour qu'un homme dise cela, il faut qu'il ait l'assurance que ce qu'il a enseigné vient de Dieu. Alléluia! Parce que ce qui vient de Dieu, c'est qui va vous transformer. Oui, mon frère! Parce qu'il faut la vie de Dieu en soi pour que la chose s'accomplisse. Parce que la Bible nous fait Dieu, Il dit, nous, il dit nous, Je vous dis seulement un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Pour que nous soyons changés, il faut qu'il y ait quelque chose de Dieu en nous. Alors qu'est-ce qui doit être à nous, ce que Dieu a donné C'est pour ça, mon frère et ma soeur, c'est absolument nécessaire. Il faut que nous soyons sûrs de ce que nous recevons et que la personne qui prêche aussi soit sûre de ce qu'il prêche et sur quoi il se pas du Alléluia. Gloire à Dieu. Autrement, il fait un travail inutile. Lève-nous, frère. Tendre Père et précieux Sauveur. Je voulais te dire merci. Pour oh, la grâce que tu nous as accordée, mon bien-aimé Père, au oh Dieu. De demeurer dans ta parole à ton aimé Père, au oh Dieu. De recevoir la grâce que tu nous as donnée, Père, oh Dieu. De réaliser que tu es vraiment le Dieu qui conduit ton peuple, mon sauveur. Nous voulons ta voix, nous voulons seulement entendre ta voix, Seigneur. Mon frère a besoin de toi, parce que ces jours-là, ma sœur aussi a besoin de toi, parce que ces jours-là, et les changements viennent de l'intérieur. Mais pas de Père, au oh Dieu, il faut que seulement ta parole à toi qui ramène le peuple à la perfection. Alléluia. Gloire, honneur à toi, Père. Mon frère avait de toi. Pas de fables, Père. Ma soeur a de toi. Pas de fables, mon frère. Mais mon frère et ma soeur ont besoin de ta parole, Père. Oh Dieu du ciel. Nous voulons te dire vraiment merci. Parce que tu n'as pas changé, mon roi. Nous voulons pas perdre notre temps. à des histoires, mon béni, mais pères, c'est Dieu. Mais nous voulons persévérer. Oh Dieu, ils avaient sagesse, ces hommes, ben mais ne pas du Ils persévaient dans la salle de mes apôtres. Ils avaient confiance, mais ben ne Dieu. Parce qu'à ces hommes-là, Dieu leur avait donné la paix dieu Et c'est la vérité, mais ne m'a pas du Partout où ils passaient, mais ne m'a pas de Dieu, Ils avaient la commission. Ils avaient ta parole, mon roi. Et ton peuple était béni. Et ton peuple était heureux, Seigneur. Malgré les tribulations, malgré les difficultés, pas Ils avaient la parole divine de Dieu, Père, Dieu. Oh, quelle paix. Oh, quelle assurance, mon ben Béné Pathissant, nous te demandons grâce. Sois avec nous, Père. Et, et conduis-nous encore, mon sauveur. Et, et soutiens-nous, mon bénémoine, Père Saint-Dieu. Parce que c'est cela qui nous permettra de pouvoir entrer. Oh, c'est cela qui nous permettra, comme la Bible dit, Père à la voix des marques au son de la trompette. Merci, sauveur béni. Oh, nous te demandons grâce, mon roi. C'est vrai, dans ces temps du soir, nous avons besoin, besoin de nous donner encore davantage à toi et de revenir vraiment totalement et complètement à toi, Bénémoine, Père Saint-Dieu. Par ta parole vivante et puissante, mon roi, qui transforme les hommes, Seigneur. Oh Dieu, dans ces temps, nous en avons besoin, Père. Reste avec nous, notre Dieu. Reste avec nous, mon sauveur, Bénémoine, Père Saint-Dieu. Tous, nous avons besoin de toi, Père oh dieu De pouvoir réaliser, Père Saint-Dieu, oh combien c'est tellement si important comme... Nous l'avons aussi entendu et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Merci, merci notre Dieu. Merci encore pour ce soir. Merci pour ce peuple qui est venu de loin comme de près. Merci encore pour ces heures et ces moments, Père Dieu. Nous comptons sur toi, nous comptons sur ta grâce, nous comptons sur ta bonté, mon bien-aimé Père Saint-Dieu. Et nous voulons persévérer. Nous voulons persévérer dans l'enseignement des apôtres, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Nous voulons persévérer dans ce que toi tu nous donnes, mon bénémoine Père Saint-Dieu. Et que nous t'avons aussi reconnu comme certaines, mon béni, Père mon Dieu. Parce que nous savons de qui nous l'avons reçu, Père. Aide-nous, oh Père Dieu. Soutiens mon frère. Soutiens aussi ma soeur, mon bénémoine, Père saint Dieu. Afin qu'il ait confiance en foi en toi, mon Père. Merci pour ce que tu fais. Merci. Merci, notre Dieu. Merci, notre roi. Merci pour ton amour et merci aussi pour ta bonté. Garde ceux qui sont à toi et, et ta sémence, mon béné-aimé, Père Saint-Dieu. Ils sont à toi et leur désir, ce que tu agisses encore aujourd'hui, Père, dans la vie de tout un chacun, dans le cœur de tout un chacun, Père Dieu, afin que nous puissions être un, comme tu l'as dit, sur les désirs de chacun, Seigneur. Ce qui nourrit, ce qui transforme, ce qui amène à ta présence. Pour que nous puissions vraiment Saint, Dieu est très préparé. A toi la gloire. Oui, merci Père. Merci mon béni, Père. Merci Père Saint. Merci mon Père. Gloire te soit rendue. Honneur à toi. Toi qui vis et, et qui nous conduis encore en ces jours, mon sauveur. C'est toi qui transforme nos vies. Nous. nous avons ces désirs. Merci Père Saint. Merci mon sauveur, béni. Gloire et honneur à toi. Merci. Merci, merci pour tout Père. Garde ton peuple et soutiens chacun de nos pères. Pour mon seul bonheur. Alléluia que tu as mis dans mon cœur, Alléluia. Chantez, Seigneur, Allez. you mm -hmm. Sois-tu notre Dieu merci pour ta présence merci pour ton Saint-Esprit merci pour ton onction merci pour ton serviteur merci pour ta parole merci pour ta puissance merci pour ta délivrance merci pour ta puissance merci pour ta présence Jésus-Christ mon roi Béni sois-tu, notre Dieu Nous voulons être un seul cœur Un seul esprit, une même âme, Seigneur Jésus Oh, sauveur béni Alors que tu reviens bientôt Seigneur, puisse tu nous préparer Nous voulons, Seigneur mon Dieu, nous débarrasser De tout ce qui peut nous empêcher, Seigneur D'être agréable à toi, notre Dieu Nous voulons être réellement disposés devant toi Des vases, Seigneur, des vases réellement Que toi, tu saisis, Seigneur Des vases, Seigneur, que toi, tu utilises, mon Roi Remplis-nous de toi, Jésus Remplis-nous de ta présence Remplis-nous du Saint-Esprit Remplis-nous de ta vie, Seigneur. Remplis-nous de ta puissance. Remplis-nous de ton onction. Jésus-Christ, mon roi, inonde nos cœurs, Seigneur, de toi notre Dieu. Que ta puissance, Seigneur, que le feu du Saint-Esprit tombe réellement dans le cœur. Nous voulons te changer. Nous voulons être transformés. Nous voulons nous débarrasser, Seigneur, des choses du monde, mon Dieu. Que la vie de Jésus puisse être en chacun de nous. Seigneur, déverse ta puissance. Seigneur, déverse ta présence. Seigneur, déverse ta parole. Oh, la même foi, une même âme et même esprit. C'est ce que nous désirons, un seul homme, Jésus Christ mon roi, Christ en nous l'espérance de la gloire, c'est ce que nous voulons notre Dieu, merci Seigneur Jésus, à toi soit la gloire, la puissance Seigneur, l'autorité notre Dieu, oh merci pour ta parole Seigneur, merci Seigneur Jésus, c'est que nous Seigneur Jésus, c'est que nous Dieu le puissant, Oh, ta puissance est ici. Ton onction est là, Seigneur Jésus. Gloire à toi, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Tu confirmes ta parole Seigneur, oh c'est toi seul qui confirme ta parole notre Dieu, Seigneur sois loué notre Père, sois glorifié à jamais Seigneur Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus, merci Seigneur, merci Seigneur Jésus Christ, gloire à toi Seigneur. Seigneur Jésus, pour ta puissance de Dieu qui lit. Ooh mm -hmm.